Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment faire, lorsqu'on accompagne dans un style bossa manouche, comment faire le tagada gada. Alors le tagada gada, peut-être que vous savez pas ce que c'est, je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est cet effet, qu'on va pas chercher à faire systématiquement comme ce que j'ai fait, mais au moins c'était pour vous, voyez à quoi ça ressemble. C'est un effet rythmique qui est très intéressant, c'est une espèce de petite relance qu'on fait lorsqu'on accompagne en jazz manouche, et ce sont des doubles croches, quatre doubles croches, taga tagadaga, et après le son étouffé. Alors voyons comment faire ça au niveau technique. Déjà, la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on fait de la guitare manouche, et lorsqu'on accompagne dans ce style, on ne fait pas de la funk, pas besoin de faire... Pas besoin de faire un grand geste et de jouer très fort pas du tout ça l'idée, l'idée c'est juste de faire une petite relance c'est aussi très important d'avoir le poignet qui est bien détendu et la tenue du médiator qui est assez souple maintenant techniquement donc c'est pas, enfin, pas compliqué à comprendre c'est pas évident à faire mais c'est pas compliqué à comprendre c'est juste bas au -oh, bas haut -oh, rapidement en double croche et après il y a l'effet le, étouffé que vous faites peut-être comme ça comme moi ou alors avec le pouce, ou avec le relâché de la main gauche, ou un espèce de combiné de tout ça. Donc, pour faire ce tigri, -tigri c'est un espèce de geste un peu, on pourrait dire, un rebond du poignet, ou un fouetté du poignet, mais ce qui est très important à comprendre, c'est surtout qu'on n'a pas besoin de faire ça sur toutes les cordes de la guitare. Donc deux ou trois cordes, je le fais au tempo. Il y a ces trois cordes à peu près qui vibrent. Bon, voilà, c'est sur une amplitude d'à peu près trois cordes, et donc c'est un espèce de, de rebond comme ça. Des fois ce que je dis euh, en rigolant, je sais pas si ça aide tellement les élèves quand je dis ça, mais ce que je dis en rigolant c'est qu'il faut imaginer euh, Obélix, vous savez Obélix dans la, la BD, quand il, met des, quand il met des baffes aux Romains, il a sa main qui fait, qui fait ça comme ça. Et ben, c'est un peu ce geste qu'il faut essayer d'imaginer quoi. C'est vraiment un rebond comme ça, un tremblement presque en fait. Hein. Qu'il faut essayer de faire détendu. N'hésitez pas à passer du temps à juste tester le son que vous pouvez avoir juste en faisant ce tremblement, et après vous essayez de l'incorporer dans vos rythmiques en évidemment en ralentissant le tempo. Voilà, c'est pas difficile. Vous voyez, à la fin, j'allais rapidement, et on percevait quand même cet effet, mais il était très subtil. Ça faisait... Il n'était pas très fort, en fait. Il y avait juste peut-être le dernier coup, 1, 2, 3, 4, qui était un peu plus fort. Et donc, on n'a pas besoin de tellement plus. Voilà. Donc ça, c'est... Avant de faire un, un exemple sur une grille, ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que cet effet, il faut l'utiliser avec parcimonie et de façon subtile. C'est comme, comme les breaks ou les accents en jazz lorsqu'on accompagne, en jazz manouche. On n'est pas là, on n'est pas un batteur à faire plein de breaks et tout ça, on est là pour accompagner, pour marquer le temps. Donc il ne faut pas en mettre de partout, ça c'est très important. Même si c'est super cool ce petit effet. Des fois on a envie d'en mettre, de, en mettre de partout et puis le soliste au bout d'un moment il est, il est lassé de ça quoi. Donc je, fais, je vais faire un A de 1 ou deux A de bossa dorado. 1, 2, 3, 4... fait exprès de le jouer assez souvent pour que vous voyez l'effet le, en question ça vous pouvez bien le jouer par exemple sur ce morceau là au début du B comme j'ai fait à la toute fin là c'est bien taga sur le am 7 bémol 5 ou sur le Ré7 en fonction de la version de la grille que vous que vous avez ça peut être bien aussi en fin de grille juste avant de reboucler de façon plus évidente aussi sur le premier temps de la première mesure de la grille mais bon là je suis pas très fan moi je trouve que ça fait un peu Tchis, premier temps de la grille c'est un peu trop évident quoi et ça peut être bien quelques temps après la reprise de la grille par exemple sur le troisième ou quatre, le quatrième temps de la première mesure ou peut-être sur la deuxième mesure aussi moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous permettra d'enrichir de, votre accompagnement dans le style bossa manouche il y a pas mal de cours euh, sur, euh, sur mon site guitare Improvisation des cours complets en jazz manouche allez les voir, abonnez-vous à la chaîne vous pouvez passer aussi beaucoup de temps à vous amuser à improviser ou même à accompagner sur les euh, sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube.